Allez On va vous éclater Ah, ça va être du beau match Toi, ça fait quoi de revoir le foyer Mais en 9 quoi Ça fait beaucoup de bien, parce qu'il était vraiment décrépit avant et beaucoup de jobs parce que ça faisait mon qu'on n'avait pas pu jouer avec nos amis en et c'est quoi ton activité préférée dans le là Dans le foyer c'est ah On est au collège, mais aujourd'hui je suis là en tant que président du foyer socio-éducatif. Pourquoi on a ouvert un foyer Alors on a ouvert le foyer pour que les élèves puissent euh, entre midi et deux faire des activités. Ça fait longtemps qu'on attendait ça parce qu'avec le Covid et les travaux qui étaient fermés. Euh, donc là on a des baby foot et des jeux de société pour l'instant. Ouais. Alors Pour la l'avenir du foyer, donc on va sûrement mettre en place davantage de sociétés. Euh, on va ouvrir une deuxième salle qui sera plus calme, donc un coin lecture, un coin de jeu, parce que là, ben, c'est assez bruyant quand même euh, au niveau des baby-foot. Euh, après, euh, ce n'est pas moi, en tant que président, qui vais décider tout ce qui va se passer. On a les élèves euh, du conseil de la vie collégienne, le CVC, qui se réunissent régulièrement et qui décident des actions qu'on va mener de ce qu'on va pouvoir mettre en place.